Nous remercions le Seigneur pour le soleil, ce beau soleil Bonjour soleil Bonjour. alors comment vous allez je sais que vous allez super bien je vais vous enseigner sur la prière je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous vous ne savez pas prier j'ai une dame qui m'a fait un témoignage hier elle me dit elle a demandé un lavage je crois que c'est son troisième lavage qu'elle fait et elle me dit ses yeux sont tellement en train de s'ouvrir que si ce que j'enseigne si elle avait su ça plus tôt dans sa vie elle ne serait pas là où elle est choses que je fais sur la page ici parfois je crois que vous connaissez déjà donc euh, cette nuit j'ai fait un rêve où euh, le seigneur vous montrait comment les gens sont attaqués il montrait comment les gens sont attaqués et il y a des principes que vous ne on vous a pas appris à faire on vous a pas appris et c'est vrai que je parle ici chaque jour mais vous vous dites toujours que c'est pour certaines personnes vous savez ce que vous avez longtemps vu à l'église. Je demande la bénédiction des ancêtres. Ouvrez mes yeux, mes oreilles. J'ouvre les yeux et les oreilles de toutes les personnes qui vont m'écouter. Je viens me couvrir avec la puissance du Saint-Esprit. Et je vous bénis. Je déclare que les paroles qui vont sortir de ma bouche vont vous apporter de la lumière. Ouvrez votre esprit. Je déclare aussi qu'à cette écoute, vous serez délivré de tout joug qui vous a empêché dans le passé de pouvoir récolter ce que le Seigneur a prévu pour vous. Je vous bénis, que le soleil qui est en train de se lever ou de se coucher sur le pays où vous vous trouvez soit votre lumière, que le Seigneur soit votre lumière de jour et de nuit. Vous mettez les mains sur les oreilles. Seigneur, ouvre mes oreilles. J'active aussi vos anges pour qu'ils prennent ce message et qu'ils vous le montrent comme une lumière, que ce soit une lumière qui porte dans votre cœur. Je vous sors de la pauvreté, je vous sors de l'ignorance, je vous sors de la paresse, je vous sors de l'inertie. Par ces enseignements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit et règne, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, lui par qui nous vivons, en qui nous sommes, Lui qui nous a appelés Lui qui ne nous a pas appelés pour que nous restions dans la pauvreté Lui qui ne nous a pas appelés pour que nous soyons attachés pour toute la vie, Lui qui nous a libérés qui est déjà mort sur la croix, qui a déjà tout accompli à la croix et dont nous sommes là pour pouvoir continuer les œuvres. au nom de Jésus j'ai prié Amen Vous devez faire attention à la religion La religion est est vide, elle est fade. La religion, c'est des rites, des rituels que vous devez faire. Sans jamais, jamais voir une percée, sans jamais voir une libération, sans jamais voir quelque chose qui a avancé dans ta vie, sans jamais voir une solution. Tu es tout le temps attaché. Tes paroles ne changent pas. Tu lis la Bible, dès que tu fermes la Bible tu te dis, ça c'est la Bible. Maintenant, il faut que je sorte pour aller voir comment je vais faire dans la vie. Quand tu commences à devenir spirituel, tu deviens la parole. Tu commences à prendre la parole. Tu commences à devenir ça. Je deviens ça. Je lis ça comme si c'était moi. Ça parlait de moi. -même. La Bible, ce n'est pas seulement pour jouer. Je fais beaucoup attention à l'application TikTok, beaucoup, parce que TikTok va te faire imiter quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un dont tu ne connais pas les, les motifs. TikTok va te faire, en anglais, mimique. mimique, ça veut dire tu imites tous les faits et gestes de la personne. dit les paroles de la personne sans savoir qu'ils sont en train d'utiliser un principe spirituel pour pouvoir vous prendre maintenant je sors de ce truc où on dit que le diable veut te prendre pour que laisser tout ça la façon dont le diable te prend c'est il va te distraire il va te mettre le doute et il va éloigner ta vision ou ton esprit de qui tu es réellement. Donc moi, je ne suis pas dans les combats de « Oh, tout ce que le diable a pris, il me remet. Oh, » Non, il suffit juste qu'il te distrait. parce que ton, ton esprit est tellement puissant que tout ce sur quoi tu te concentres, tu manifestes. Ça se réalise. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter à peine. Partagez ma vidéo et donnez-moi un like pour ma vidéo. Partagez ma vidéo et donnez-moi un like pour ma vidéo. Je ne m'attends pas à ce que mon message soit reçu par tout le monde. C'est pour ça que je salue aussi mes ennemis. Donc bonjour mes ennemis. Vous voyez que je suis tout là, je suis tout brune, non. Le soleil est toujours là, vous voyez, non. Donc allez vous asseoir dans la salle d'attente de mes ennemis, sans souci. Ce que le diable va faire sur vous, et le diable n'est pas avec la fourchette ou bien une, les cornes non. Il se dissipe dans toutes les petites choses qui te font procrastiner, qui te font douter, qui te font parler avec peur et qui te font ne pas connaître qui tu es. Et aussi qui te font ne pas connaître comment utiliser les éléments de la nature. Ce matin, sur TikTok, une jeune fille m'a demandé, bonjour. Bonjour, monsieur l'oiseau, tu es où? Bonjour. Oh, c'est une hirondelle. Bonjour. Merci pour cette danse que vous me faites dans les cieux. Je vous bénis. Elle me dit dans le message est-ce que tous les rites que tu montes de faire, tous les lavages là, est-ce que ça nous fait invoquer d'autres entités autres que Dieu? Écoutez, vous êtes déjà sous l'emprise d'autres entités autres que Dieu. Si tu n'as pas si tu n'as pas atteint ta, ta destinée, tu es sous l'emprise d'autres entités. Je ne sais si vous comprenez. Ne serait-ce que le fait que tu te lèves le matin, tout tu là, non, tu au non. Depuis le matin que tu, tu as dit que tu as te pour prier, est-ce que tu t'es levé? Depuis trois semaines que tu vas lancer la, la, ta chaîne YouTube, est-ce que tu as lancé? Oh. L'usurpation de l'ennemi, c'est qu'il se cache, il cache ses œuvres. il masque. Tu ne sais pas que tu es là sous l'emprise de tellement d'entités, tu ne connais pas. La paresse que tu as, ce qui fait que depuis tu lances pas ta propre entreprise, ce qui fait que tu es touché ta soeur depuis, ça fait 5 ans que tu es chez ta soeur. Ta soeur est mariée, elle a ses enfants, tu fais quoi chez elle? Tu es sous l'emprise d'une entité. Tu es dans un mariage où on te tape tous les jours. Tu es sous l'emprise d'une entité. Laissez que vous, vous ne voulez pas faire ce qu'elle dit. Observe ta vie. Si tu n'es pas là où tu veux être, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Maintenant, vous devez apprendre. Prenez l'habitude. Parce qu'on parle, vous dit que vous maîtrisez. Apprends que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est à là où tu es. Tout le jugement, tout ce qu'on tu as à l'église là, ça t'a amené là où tu es et tu es bloqué il faut reconnaître qu reconnaît que tu es bloqué dès que tu touches l'argent voilà le premier qui arrive non tu as les factures non les factures qui vont prendre le trois quarts de ton salaire tu es bloqué tu es attaché dès que tu as un peu d'argent quelqu'un tombe malade dans la famille dès que tu as un petit projet tac dès que tu veux faire la dalle de la maison quelqu'un va une maladie va sortir ça va. une femme est venue pour la consultation elle me dit elle et son mari ils ont conçu la maison. Quand il fallait mettre la dalle, ils ont parti à la banque, ils ont pris le crédit de 5 millions. La semaine où on a donné l'argent, l'enfant est tombé malade. L'hôpital a pris tout l'argent qu'on lui a donné à la banque. Dès qu'ils ont dépensé le dernier franc CFA, l'enfant est guéri, il est sorti de l'hôpital. Je vais dire que tu ne vois pas que tu es bloqué. Mais Maintenant, tu es endetté. La maison n'est pas faite. Commencez à comprendre Donc ce cas, peut -être que je vais vous apprendre à prier Et ce n'est pas les longues prières Parce que vous connaissez. Je vous connais, vous vous laissez impressionner par les gens qui vont me dire Chakarababa ah, ah. Eh, Ma soeur, tu pries plus que moi hein. Qui avec des bêtises là, personne ne prie plus que vous Vous n'aimez pas qu'on vous donne le pouvoir Vous n'aimez pas Vous aimez que c'est une autre personne Tu eh, eh, es mon Dieu, eh, prie pour moi eh. Vous allez me voir rarement prier pour quelqu'un rarement, mais je vais t'apprendre à prier tu ne veux pas apprendre, tu quittes sur ma page oh, ah. tu ne veux pas apprendre, tu quittes tu te lèves, tu pars, pars. quand tu vas partir, dix personnes vont venir sur ma page apprenez à vous lever spirituellement et ça commence à la tête Isaïe chapitre 60 chaque fois que Dieu dit dans la Bible que lève-toi ça veut dire que tu veux tes pensées ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'a amené là où tu es depuis 5 ans, tu es bloqué. Tu es sous le même salaire depuis 3 ans. Tu n'as pas les papiers. Tu essaies d'avoir les papiers depuis. Regarde ta vie. Oh. Écoutez, hein. j'ai une femme qui m'écrit l'autre jour. Elle me dit, elle est dans une formation biblique. Vous savez que vous avez souvent les pasteurs qui vous prennent dans les, les faux, les trucs comme ça. Là. Et ils veulent toujours que ce soit eux qui soient le, le, le, le, la tête de votre vie. Vous, vous, vous aimez les choses comme ça. Elle dit que depuis qu'elle m'écoute, elle se lave. Elle n'a pas encore rien acheté. Elle n'a pas acheté de kit chez moi. Elle n'a rien acheté. Elle n'a pas acheté un de mes kits. Elle se met pour le sel. Elle se lave avec. Et elle prie. Comme je montre que vous devez prier là. Maman, salaire de 50 000 francs. Vos églises où vous êtes tous les jours, vous êtes sur le même salaire là. Elle, écoutez, si ta dit, ne monte pas avec moi, quitte pas ta dit ailleurs. Tu ne veux pas, tu laisses. En trois jours, elle me paie la dîme. Elle a reçu 15 000 en trois jours. 21h45, elle me paie la dîme. 500 francs. 23h45, elle paie encore la dîme. Elle dit, maman, je viens encore de recevoir 5 000. Le lendemain, elle dit, je viens encore de recevoir 5 000. Après, elle me fait le voir et elle s'est dit, que, mamie, tu sais quoi? Depuis que j'écoute ce que tu dis, je me lave avec le sel. Je vois comment ma vie en train de... Donc, c'est question de jours, question d'heures. Ce n'est pas votre truc qu'on dit qu'à dans cinq ans, Dieu va t'aider. Arrêtez ça. Si j'ai la bonne clé pour la porte, pour ouvrir la porte ici, quand il veut me mettre la clé, je vais tourner, ça va ouvrir. Je vais quand même sentir, parce que la clé va entrer quand même dans le trou totalement. Vous êtes là, là vous déposez la clé, ne fait même pas comme ça va entrer. Même un millimètre n'est pas entré. C'est toujours la couture, couture. Vous faites la même chose tous les jours. Changer votre... Se repentir, ça veut dire que je vous partais comme ça. Un moment, je dis non. Je me tourne. Je pas dans l'autre sens. Et c'est dans les pensées. La prière n'est pas censée être. Votre longue prière que vous faites là, C'est pas la prière n'est pas longue. Laissez-moi tout ça. Ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai mis ça sur TikTok ce matin. Il y a les passages clés que je vous donne ici. Tous ceux qui me suivent, vous connaissez le somme 35. Vous connaissez le somme 91. Pas les affaires que tu ouvres la Bible et tu mets comme ça là. La Bible est active avec ta bouche. Et personne ne peut prier sur ta vie comme toi. Personne ne peut prier sur ta vie comme toi. Et ce que tu fais après la prière est plus important que ce que tu fais pendant la prière. C'est que vous allez partir prier. Oui, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis, je suis. Dès que tu fermes, là, comme ça. Ah, je vais me faire comment pour avancer. Je n'ai pas l'argent. Je suis bloqué. Il n'y a personne pour m'aider. Tu es en train de gâter la prière que tu viens de faire. Moi, ouais, je vous dis cache. Voilà les choses qui vous bloquent. Voilà les choses qui vous bloquent. Pendant que tu pries, une idée vient à ta tête. Va poser ton application là-bas. Appelle l'office des étrangers. Tu leur demandes où ils en sont avec ton séjour. Va changer d'avocat. Les idées viennent à ta tête. Hein. Dès que tu finis la prière, ah, je vais les appeler. Ils vont comment? Non, ils vont dire que comme j'ai appelé là, ça veut dire que je, je, je les presse. Ils vont refuser mon titre de séjour. Arrêtez la peur. Arrêtez-moi ça. Certains parmi vous, vous devez appeler l'office des étrangers demander où en est mon dossier. Ça fait cinq ans que vous me faites attendre. Moi en est mon dossier. Le lendemain, tu appelles encore. Vous faites comme si vous alliez vous supplier. Tu as déposé une application. Si c'est non, c'est non, c'est oui, c'est oui. Et si c'est non, on te dit pourquoi on t'a dit non. Tu fais la requête. Quittez avec vos peurs là. J'ai demandé le papier en Angleterre même sept fois avant qu'on me donne. Et la septième fois qu'on me donne, c'est moi qui me suis défendu. J'avais payé tous les avocats. je reste comme ça, j'entends un témoignage à l'église un jeune homme dit que ouais, il a fait il, il, il a écrit au home office il a dit, il le fait une longue liste de choses qu'il demande, il dit qu'il écrit il dit que je n'ai pas tout ce que vous me demandez je n'ai pas, vous devez juger mon cas comme ça la semaine qui suit il m'écrit, il me demande encore il faut le test d'ADN, il faut ceci il faut que tu prouves que toi et ton enfant vous êtes ici depuis tel nombre d'années je me suis rappelé de ce que l'homme l'avait dit je me suis assise, j'ai fait la lettre manuscrite, j'ai écrit avec ma main j'ai écrit avec ma main, sans avocat, ni pain, ni patate. <laughs> J'ai écrit, « Dear sir, madam, I acknowledge that I've received your letter. However, all the things you've, you've been asking me, I'm not able to provide them right now. So you will have to judge my case with all the evidences that I've given you. » Je suis désolée, je n'ai pas les preuves que vous me demandez. Vous devez juger mon cas avec les preuves que je vous ai données. Après, j'ai dit respectueusement, votre Jocelyne comment j'ai signé. J'ai pris, euh, le, il y avait un petit, un petit mouchoir là. J'ai prié sur ça. Que mes anges, j'ai mis ça sur la, la lettre. Mes anges partent avec la lettre. C'est la personne qui va toucher ça. Tu vas me répondre positivement. J'ai envoyé deux semaines plus tard, j'avais mon titre de séjour en Angleterre. J'avais fait neuf ans sans papier. Chaque année, j'envoie le truc. Ils font un mois, un an et demi. Ils me répondent, oh, il manque ça à ton dossier, il manque ça à ton dossier. Je reprends encore, je fais encore même trois mois, je rassemble l'argent, je cherche ceci. Le tout là, j'ai dit que c'est fini. C'est ta foi qui est faible, c'est pour ça que ta vie est là où c'est. C'est ta foi qui est faible. Maintenant, si tu m'écoutes, tu ne veux pas te lever, reste au sol. Parce que je vais vous montrer comment vous allez monter. J'ai bien dit que la prière, ce n'est pas avec l'abondance des paroles. Pour moi, la prière, c'est moi qui suis en train de me convaincre que j'ai à ce que Dieu a dit que j'ai. Quand je prie, je suis en train de me convaincre, je suis en train de me rappeler à moi. C'est pour ça que vous ne devez pas oublier les déclarations positives. les déclarations. Moi, quand je prie, je prends la Bible je fais comme si elle lisait les déclarations. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière là-bas. Votre, oh, oh, oh, là là, oh, les papa, je prends la Bible. Je prends la Bible. Donc, je vais d'abord vous dire ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas toi qui supplie Dieu. Oh, euh, Bonjour, à, bonjour bonjour à ceux qui lancent. bonjour. La prière, ce n'est pas toi qui supplie Dieu. Oh, papa, je t'en prie, je te supplie, Seigneur. Je mets mes organes, je mets mon cœur. Seigneur. Hein? Hein? Tu as déjà vu un avocat qui se met devant le tribunal, il pleure? Libérez-la, je vous en prie. L'article 50, section B, dit ceci. Mon client doit être libéré parce que, parce que, parce que. Si tu parles bien, qu'est-ce qui se passe On te libère. Votre libération se trouve dans votre bouche. Et dans votre foi. Donc la prière, ce n'est pas la supplication. Tu ne supplies pas. Tu ne supplies pas. Tu ne supplies pas. Tu, supplies pas. tu commandes. Pardon, écrivez c'est là que je commande. t'accompagner de tes tu dois prendre tes idées tu mélanges avec les idées de dieu qui sont ça veut dire que pour prier tu d'abord t'asseoir tu écris tu regardes ce qu'il y a dans ta vie qui ne marche pas okay. j'ai lancé des quatre business en deux ans ça n'a pas marché j'ai les dettes de 3 millions mon salaire mensuel n'arrive même pas à payer mes factures Ça veut dire que quelque part, j'ai oublié qui je suis. Ça veut dire que quand je vois les créanciers, je fuis. Je vis dans la peur. Je vis dans le doute. Et j'ai tellement douté de moi que mes paroles par rapport à moi sont déjà comme ça. Ah, je vais faire comment? Ah, c'est... Ah. J'ai dit bien que la prière, c'est toi qui es en train de te convaincre. Hmm. Tu es en train de te convaincre que tu peux avoir ce que tu désires. Donc, pour prier, tu dois déjà avoir tes propres idées. Donc, ce que tu veux, tu dois avoir écrit. Et ce que tu veux aussi dépend de ton niveau mental et spirituel. Il y en a parmi vous, vous ne croyez pas que vous avez droit à, avoir, à acheter votre propre terrain. Vous ne pensez pas que vous avez droit au bonheur. Donc, en demandant, tu vas dire, Seigneur, si tu peux seulement me donner, même si je loue, donne-moi une maison que je vais seulement louer. Tu ne peux pas dire que, Seigneur, donne-moi pas de terrain, donne-moi pas de maison. Donc, même ce que tu veux, et aussi, est aussi, c'est limité par... Ta connaissance de toi donc on ne supplie pas mais on commande la prière c'est pas seulement mes idées hein, je veux je veux mais tu prends tes idées et tu prends la parole tu t'appuies la parole c'est comme le code pénal spirituel tu prends un verset tu mets sur ça tu dis je demande ça et pour ça je prends le, le sel je verse sur ça la, la parole est comme le sel que tu viens verser la série que tu mets sur le gâteau la prière n'a pas besoin d'être longue Mais ça doit être toi qui dis l'essentiel Pas les mots Parce que tu as fait une heure de prière oh, Shata, rakata, Shikakata, Leka, tata, Tarikata. Si je ne connais pas dit tata Ça veut dire que je ne, suis, je ne connais pas prier hein? Tu dois dire l'essentiel Et si tu ne connais pas prier C'est-à-dire que tu ne connais même pas ce que tu veux pour l'instant Moi au départ je disais toujours j'ai une prière de base, Deutéronome 28. Josué 1. Tu prends un. On va, je vais m'arrêter ici. Je vais te donner face à Métela. Deutéronome 28. Tu te lèves le matin, tu ne connais pas comment prier. Tu prends ce passage. J'ai personnalisé ce passage. Seigneur, parce que j'obéis à ta voix et je mets en pratique tous tes commandements. Deutéronome te 28, 28, verset 1 à 14. J'observe tes commandements que tu me prescris aujourd'hui. 30 mai 2022 Seigneur mon Dieu, tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre aujourd'hui voici les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui, donc quand tu lis tu lis au présent tu lis au présent, tu ne dis pas que si si j'obéis, si je deviens non, je suis j'obéis par la foi au commandement de l'éternel. je suis écrivez je suis Vous allez voir que la prière de si ça couvre tout. Là-dedans, par la foi, il sait qu'il obéit à Dieu. Et là, il dit, voilà les bénédictions. Il ne passe pas son temps à... à... Et il y a aussi des prières. Attends, ça, ça ça vient sur mon, mon prochain point d'ailleurs. Il y a des gens qui passent le temps dans la prière à tuer leurs ennemis. Oh, tous mes ennemis sont à terre. Chant bakasha à terre. Oh, je fais le faya sur eux. Faya, faya, kata, Oh, faya, kata. Yei. Yeah. Tu tues seulement tue les gens tous les jours. Hein Tu tue les gens tous les jours tu finis de tuer toutes tes forces sont finies toutes tes forces sont finies tout la prière ce n'est pas pour tuer l'ennemi mais c'est pour déclarer qui tu es c'est pour déclarer tes bénédictions sur ta vie passer temps tellement à tuer les ennemis le feu le feu le feu le feu ok ok on a compris d'accord D'accord. Bénis ton business. Bénis ton mari. Bénis tes enfants. Le feu. Faya. Oui. Qui meurt. Qui... Ouais, on a compris. Les anges sont là. Ils demandent que tu veux qu'on fasse quoi? On bénit quoi? Regardez bien de ton nom. Il dit... Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui sont ton partage. Tu es béni dans la ville. Je suis béni dans la ville de Libreville, dans la ville de Douala, dans la ville de. Bénissez-vous là où vous êtes. Combien de fois tu as prononcé la bénédiction sur toi dans la ville où tu te trouves Mon business, mon magasin que j'ai ouvert dans la rue là est béni. Parmi tous les autres magasins, mon magasin est béni. Tu ne te bénis pas. Qui va te bénir Qui va te bénir Pasteur, bénis-moi pasteur bénis-moi, vous savez qu'avant hein, j'étais une intercesseuse de feu je passais mon temps à prier que pour les gens je fais les vœux, je prie pour eux après ils disent Amen, Amen, Amen j'ai compris que si elle vous enseigne pas, vous bénissez vous-même, c'est que je n'ai pas fait mon travail tu es béni dans la ville Donc, tu te bénis d'abord toi-même d'abord tu te bénis dans la ville où tu es maintenant le verset 4, le fruit de tes entrailles tu bénis tes enfants après il dit le fruit de ton sol, tu bénis tes business, le fruit de ton troupeau, tes portées. Et vous voyez que la personne s'y fait dans beaucoup, il fait dans tout, il fait dans tout. Il dit le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, de ton mini-bétail. Ça veut dire qu'il avait les champs, il avait les animaux qui, qui, qui accouchaient d'autres animaux, il faisait l'élevage, il avait les employés, sûrement, les serviteurs. Vous avez vu le salaire, là, il est salarié pour quelqu'un. Hein c'est ça que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Et il bénit même ses comptes bancaires. Ta corbeille et ta huche sont bénis. Donc là où tu récoltes, tu mets là. Ça aussi c'est béni. Combien de fois vous avez béni l'UBA? Combien de fois vous avez béni votre compte qui se trouve à euh, euh, au de la crédit, crédit donné ou bien euh, euh, je sais pas trop quoi. Combien de fois? Après il revient sur lui-même. Verset 6. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. J'ai un ami musulman qui m'a dit une fois que c'est comme ça qu'ils font. Quand ils font leur prière le matin, ils disent que je me bénis quand j'entre, je me bénis quand je sors. L'éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Parce que les, les ennemis sont là. La Bible nous n'oublie pas qu'il y a les ennemis. Maintenant, voici comment la Bible adresse les ennemis. Sur 14 versets bibliques, la Bible parle des ennemis sur un verset, un demi-verset même. Ils sortent contre moi aujourd'hui par un chemin et ils s'enfuient devant moi par sept chemins. Réglez correctement vos prières. Réglez correctement vos prières. C'est ça qui est en train de vous attacher. Vous ne savez pas. Donc, tu sais qu'ils vont venir. Tout ennemi qui va s'élever contre moi aujourd'hui, je déclare que vous fuyez par cette direction différente au nom puissant de Jésus. Toute flèche qui vient à moi, je retourne à en l'envoyeur au nom de Jésus. Et tu continues ta prière. Et tu continues ta prière. Donc, J'étais sur le point numéro. Point numéro 1, on ne supplie pas, mais on commande. Numéro 2, on n'utilise pas seulement ses idées, mais on mélange ses idées avec les idées de Dieu. Numéro 3, la prière n'a pas besoin d'être longue forcément. Mais on doit dire l'essentiel. Je suis en train de vous dire les points que vous devez toucher dans votre prière. Numéro 4, la prière n'est pas faite pour seulement tuer ses ennemis. Tuer, tu es, tu es, Je te tue, je te tue, je te envoie dans les abysses, je te tue, je te.. Tu dois faire ça et tu, tu fais aussi autre chose. Tu déclares qui tu es, tu te bénis. La prière n'est pas seulement faite pour se délivrer. Oh, je suis libéré. Je me délivre de toutes les chaînes. Je me libère. Ok, tu es libéré. Et puis quoi? You didn't hear me? Tu es libéré, non? What now? What now? Speak upon your life. Bénis ta vie, bénis tes possessions. Et vous devez arrêter de, de vous libérer tous les jours, parce que vous, supposons tu es déjà libéré. Tu commences la prière maintenant. Makati. Don't talk about my hair. I'm teaching about prayer. Okay? Thank you. I see that you don't understand French. That's why. I'm talking about prayer here. Donc. Tu arrêtes de te libérer. Tu te dis. Okay. 30 mai 2022. Si je suis libéré. Seigneur, je prends possession de cette ville. Je déclare que mes activités que j'ai déjà lancées prennent le territoire. Je déclare que les gens, les clients s'arrêtent aujourd'hui, ils voient mon entreprise et ils consomment mes produits. Je déclare que les gens qui ne me voyaient pas me voient aujourd'hui. Je déclare que même l'autre business que je vois ouvrir là, ça s'ouvre aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Maintenant que je suis libéré, je fais quoi? Je fais quoi? It's all about taking. It's all about taking the territory. It's not about crying. It's not about begging. You don't beg God when you pray. You don't beg God. You command. You're not praying just for your ideas. You use the Bible. You mix it with your ideas. The prayer doesn't have to be very long. You need to say what is important. Go straight to the point. Say what is essential for you. You don't spend your whole prayer just killing your enemies. Oh, fire, fire, fire. Okay, after you put the fire on them, you have to declare who you are. Praying is about you convincing yourself. Convincing of yourself that you are who God say you are. It's not about killing, killing people. Oh, I killed my enemies. Oh, oh no, I, I, I liberate myself. I liberate. Okay, now that you're free, what? Speak upon your day. Declare upon yourself. That's what people, that's what you're not getting. Declare upon yourself. Speak upon upon your day. Prayer is not about juste casually reading the Bible. It's about becoming the Bible. You become the word. You become the word. La Bible, c'est toi qui deviens la parole. Tu deviens la parole. Je vais vous lire un passage. Josué chapitre 1. Vous savez voir le pouvoir qui se trouve dans ce passage. Josué chapitre 1. Josué, c'est juste après de te renommer. Écoutez bien. Je vais lire ce passage comme si je priais ce passage sur moi. Verset 3. Tout lieu que je foule de la plante de mes pieds, moi Jocelyne, y compris cette terre de Libreville, la terre de Douala, toute cette terre, je la reçois aujourd'hui. Verset 4. Aujourd'hui j'ai le territoire, tu cites les territoires que tu veux. Depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ephrate, tu peux changer, tu mets dans ton continent où tu es. Tu changes, tu mets le pays où tu te trouves, la ville où tu te trouves. Je déclare sur ma vie aujourd'hui que nul ne tiendra devant moi aujourd'hui, moi Jocelyne. Tant que je vis, personne ne va tenir devant moi. Je déclare que le Seigneur est avec moi aujourd'hui, comme il est avec Moïse. Je déclare que le Seigneur ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas aujourd'hui. Je me fortifie et je prends courage. Je déclare aujourd'hui que je mets mon peuple en possession du pays que le Seigneur a juré de nous donner. Je suis forte et je me fortifie aujourd'hui. Et j'agis selon la parole que le Seigneur a prescrit à Moïse. Je ne me détourne de la parole ni à gauche ni à droite, mais je regarde, je suis concentré. Je déclare que ce livre ne s'éloignera point de ma bouche. Mes paroles ne seront pas des paroles de peur ni de doute. Je vais méditer sur ce livre toute la journée et je vais agir fidèlement selon la parole. Et c'est ainsi que je vais réussir. Je déclare que de Guildiga Academy réussit, enfants d'excellence réussissent, toutes mes entreprises réussissent, manger sans réussi et mes entreprises que j'ai même encore en projet voient le jour au nom puissant de Jésus. La parole, c'est pour que tu prennes et que tu deviennes la parole. Je deviens la parole. I become the word. I become the word. Jésus est arrivé, il a dit que la parole s'est fait chair. J'ai pris la parole, je suis devenu la parole. Et si la parole est dans ta bouche, personne ne peut venir prendre ça. Même pas un charlatan. Donc, quand tu pries, tu deviens la parole. Tu ne dois pas seulement lire la Bible, mais tu deviens la Bible. Donc, tu adaptes ça à toi. Ta prière ne doit pas être vague. Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Donne-moi l'argent aujourd'hui. Tu as besoin de quelle somme d'argent et c'est qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit Ah, tu ne demandes pas à Dieu, tu n'imposes pas. Si tu n'as pas les objectifs, tu ne sauras pas si tu atteins ton objectif ou pas. Seigneur, j'ai un terrain de 25 millions que je dois payer d'ici la fin du mois. Le mois de juin, si Seigneur, je dois faire mettre la dalle sur ma, sur ma, ma maison. La dalle là va me coûter 25 millions. Parce qu'après, il faut que je prolonge, je fais ceci, je fais la clôture, je fais la barrière. Tu veux quoi Tu as besoin de combien d'argent ce mois Je reçois la somme de 25 millions pour pouvoir faire la dalle sur cette maison. Soyez spécifique dans vos prières. Et la dernière partie qui est clé. On ne prie pas seulement. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans le rêve cette nuit. Il m'a montré des gens qui marchaient alignés, étaient serrés. Et... C'est comme si vous étiez figé, vous ne faisiez rien. La prière doit s'accompagner d'un don. C'est pour ça que le meilleur moment pour prier, c'est quand tu payes ta dîme ou quand tu fais une offrande. Même si tu, tu veux envoyer l'argent la, à ton père Il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi Pour aller à quelqu'un Il y a quelque chose qui est en train de sortir Pour aller construire une église Qui est en train de pour aller Ça c'est un moment clé et crucial pour prier Vous serez vraiment choqué de savoir Combien de chrétiens Vous espérez que vous allez recevoir yin, Tout de Dieu sans rien donner Nana je n'ai pas besoin de tes commentaires sur ma page. Tu as compris? Non, je n'étais pas forcé pour que tu sois ici. Parlons de notre culture. Je fais les sacrifices au village. Je me base sur la Bible pour aller faire ces sacrifices. Ça ne plaît pas à quelqu'un hein, qui quitte sur ma page, qui saute et calme en l'air. Vous avez compris? Je mettrai toujours la parole dans ce que je fais jusqu'à nouvel ordre. Ça ne plaît. Si quelqu'un parmi vous a un problème avec la Bible, je m'en fous de toi. Tu as compris? Je te dis mon au clair. On fout de toi. Voilà. Il est trop Une personne me dit sur ma page, est-ce que tu crois que les ancêtres seraient contents que tu, que tu utilises la Bible, que tu mélanges la Bible avec le avec de tout des ancêtres. Vous êtes bêtes. Vous ne connaissez pas ce que pourquoi vous parlez. Vous ne connaissez pas lire la Bible. Vous ne connaissez pas lire la Bible. Tout est dans la Bible. Donc ne vous contentez pas de prier seulement. Quand tu pries assure toi que tu fais un geste. C'est pour ça que tu payes ta dîme chaque jour, c'est parfait. Parce que tu fais tout ça. Après, tu prends ta dîme, tu relâches la dîme. Tu sais mieux, comme je libère ça. Je reçois ça, je veux ça, je veux ça, je demande ça, je demande ça. Acte chapitre 10. Je veux que vous commenciez encore à lire la Bible, mais cette fois-ci, il y avait l'esprit ouvert. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'en tenait de la cohorte italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il était pieux, il craignait Dieu. Regardez ce qu'il faisait à côté. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oh, Shandarabakasa, oh, Karabakashikata. Mon peuple va périr en faute de connaissances. C'est ce qui vous tue aujourd'hui. Voilà la recette qu'on vous a donnée. Voilà la recette. Voilà la recette qu'on vous a donnée. Il était pieux. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Le don, c'est est inévitable, incontournable, indéniable. Je suis choqué du nombre de chrétiens qui m'écoutent encore aujourd'hui. Ou non chrétien, vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas d'offrande, vous ne demandez rien. Dieu ne fait pas la discrimination. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens. Les athées, ils ne sont rien. Ils se lèvent le matin, ils disent je veux ça, je veux ça. Il se lève dans la journée, il part, ils fait ils les dons. Il prend 10%, il ne fait les dons, il donne. La personne là, ce sont vos employeurs aujourd'hui, ce sont vos, vos bosses. Vous là que vous êtes là, j'ai la puissance, j'ai Jésus avec moi, j'ai ceci. Va sauter du 20e étage d'un immeuble. Va au 20e étage, tu sautes, tu tombes au sol. Tu me dis si Dieu va t'empêcher de mourir. Parce que tu auras activé un principe, une loi de la nature. Prenez les principes, s'il vous plaît. Les principes spirituels. C'est ce qui va vous faire prospérer. Bon, je vais quitter a le soleil. Monsieur le soleil, merci pour ta lumière. Voilà. Les chrétiens se voient trop l'esprit. Vous voyez trop le visage, le visage. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es chrétien ne chasse personne de l'église. Je veux que vous, vous arrêtez de commencer, à, de continuer à juger les gens. Oh, elle, elle ne vient pas à l'église. Hmm? Elle, elle, elle ne fait pas ça. Dieu te. Avant, ça me faisait trop mal au cœur. Quand je voyais des gens qui ne partaient pas à l'église, qui ne parlaient pas de Dieu, qui n'évangélisaient pas, ils étaient bénis. Ça m'énervait. Seigneur, pourquoi? Il y en a qui ont compris les principes que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que tu es là, tu, tu as les, les pouvoirs, tu as les dons. Tu pries Dieu. Tu es tout dans ton petit magasin là-bas. Petit magasin, tu fais 5 livres francs de recettes par jour. Arrêtez d'être religieux. Devenez spirituel et prospère. Voilà. Quand je me suis réveillée de mon rêve, ça m'a fait mal. Parce que le Seigneur me disait, montre-leur. Quand ils activent les principes spirituels, on ne peut rien leur faire. On ne supplie pas Dieu quand on prie. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu dois activer cette volonté de Dieu. Seigneur, je veux que tu sais que tu veux ça pour moi. J'active cela au nom de Jésus. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu. Et tu dois activer cette volonté de Dieu pour ta vie. Je vous dis encore, la prière, c'est toi qui est en train de te convaincre que tu mérites ce que Dieu t'a déjà donné. Tu es en train de te, te convaincre à toi-même, tu te déclare à toi-même, tu t'encourages, tu te fortifies. Et tu te fortifies pour aller faire quoi Pour aller agir. Donc si tu finis de prier, après tu restes encore à la maison, tu n'as lancé aucun business, tu n'as commencé aucune page YouTube, aucune page Facebook, tu n'as rien fait. Tu te trompes. Écoute-moi, tu te trompes au -o -o Voilà. Après, là, à faire face aux choses. Vous aimez trop vous voiler le visage C'est vraiment ma maladie. Tu ne fais pas comprendre. Je comprends quoi? Dieu, Jésus ne viendra plus mourir. guérit get Guérit. Get Ça rentre dans ta tête. Jésus ne reviendra plus mourir. C'est fini. Il est amour, il est ressuscité, il est monté. Il nous a donné toutes les cartes. Si tu parles, après, tu te laisses encore dominer. C'est ta faute. « Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Seigneur, Seigneur. » Vous connaissez la parabole euh, euh, qui a été inventée par, c'est pas dans la Bible. Le monsieur qui est il dit, « Ouais, voilà, Seigneur, il y a une ondation, il va, Il est en train de mourir. Et il y a plein d'eau, il est accroché sur un bois. Il dit, « Seigneur, aide-moi. » Quelqu'un vient avec la pirogue, il dit, « Non, moi, et papa. » Il demande à Dieu de m'aider. On vient avec l'hélicoptère, il dit, « il demande à Dieu de m'aider. » Finalement, il meurt. Il arrive au paradis, Dieu dit, « Mais attends un peu. » Tu as envoyé les gens, tu as refusé. Non, moi j'attendais ta main. J'attendais ta main. Et malheureusement, l'église a fait un bon travail pour vous laver le cerveau. Vous vous préoccupez plus d'être religieusement correct. Abraham était riche. Attendez, je vais vous lire ça. vous pensez qu'Abraham était pauvre. Le Seigneur m'a demandé de prendre tous les passages de la Bible là. Je vous montre. Je vais d'abord prendre un roi. Un roi, chapitre 3. Vous ne faites pas les coutumes. Vous ne faites pas les coutumes. Un roi, chapitre 3. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point il n'avait point été battu de maison pour l'éternel Salomon aimait l'éternel et suivait les coutumes de David son père seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums et là le roi se rendit Donc, il, il quitte de sa ville il part dans une autre ville pour faire son travail spirituel c'est pour ça qu'il y souvent des gens qui quittent de France vous venez au Cameroun certains qui de France vous venez au Gabon pour faire votre lavage c'est dans la Bible. Il y en a que pendant que vous êtes chez moi, au village, on fait le sacrifice pour vous. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Pourquoi on n'a pas dit que Salomon a seulement prié? Pourquoi on a dit qu'il a fait les offrandes, les sacrifices? Deuxième instance, là où le Seigneur a paru en quoi quelqu'un après qu'il est fait. Genèse chapitre 15. Dans Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donne la dîme. Plus loin, 4 ou 5 passages plus tard, après ces événements, c'est-à-dire après qu'Abraham ait payé sa dîme, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham demande que je vais savoir comment. Dieu lui dit, il amène de haut, verset 5, Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, Telle sera ta postérité. Abraham lui eut confiance en l'éternel, qui le lui imputa à justice. Et là, l'éternel lui dit, verset 9, Prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. C'est Dieu qui dit à Abraham d'aller sacrifier ça. Un bélier de trois ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Il a pris lui-même, il a sacrifié. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Il vient, il fait son sacrifice et il dort. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici. Dieu se présente encore. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Le sacrifice d'animaux provoque, ça provoque la parole de Dieu. Ça provoque. On va dire comment? Ça brise les chaînes. Moi, je vous dis, moi, oh, je suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je m'en fous. Tout mon problème, c'est que vous sortez de ce dans quoi vous êtes. Ta vie n'avance pas depuis, que tu n'as pas vu. Tu n'as pas remarqué que ta vie n'avance pas? Que tous les enfants de ta mère sont bloqués? Parlons de lavage. Somme 51, verset 9. Purifie-moi avec l'isope et je serai plus. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui invente. Jean-Baptiste a lavé Jésus avec un oiseau. Ça a ouvert le ministère de Jésus. Je vais blesser les oreilles des chrétiens. Je vais blesser vos oreilles. Vous allez quitter sur ma page. Moi, bon, n'insulte pas moi les pasteurs. Hein. Ils font leur commerce. Ils font, le, ils font ce qui... Et le pire, c'est que chacun agit du mieux qu'il connaît. Chacun agit du mieux qu'il connaît. Donc, même ce pasteur-là qui te dit... C'est vrai qu'il y en a qui connaissent la vérité, mais il vous cache. Il chez cachent les marabouts, il prend les puissances. Il vient vous endormir avec. Je ne veux pas vous mentir. Je connais au moins un marabout qui m'a dit qu'il a des chrétiens pasteurs qui viennent chez lui pour prendre la puissance. Certains prennent la puissance du feu. Quand il te touche comme ça, tout ton corps chauffe. Il vous dit donc quand il vient, il te touche. Il met la main tac. Tu sens mon corps chauffe, ton cochon. chauffe. Je me dis, pourquoi Pourquoi ne pas montrer la vérité aux gens C'est vrai que les gens fuient la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous là sur Facebook, vous n'aimez pas la vérité. Luc 4. Donc je cherche là où Jean-Baptiste a lavé Jésus. Bon, euh, Marc chapitre 1. Si ça vous parle, mettez ça moi en pratique, vraiment. Eux-mêmes, ils savent que je n'ai pas peur de. Je vais qu'elle dit la vérité et quand tu entends la vérité ça résonne dans ton corps tout ton corps donc c'est comme si tu étais attaché et puis pff, tu es libéré et ça vient avec la force d'aller faire donc ça vient avec la force donc tu restes comme ça là tu te lèves tu pas maintenant faire tu te lèves tu pas faire voilà donc, Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus a été lavé. Jean, le ministère de Jean, c'était le lavage. Il lavait les gens. Jean baptiste lavait les gens. Hum, Jean la, lavait les gens. Ça, c'est une bonne rime, ça. Ah, ah, oh, gata. Je sens que. Ce que le Saint-Esprit a de vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que vous êtes en train de te libérer. Il y a des trucs qu'on vous a dit depuis que, dont, depuis l'enfance, ça s'est bloqué dans ta tête. Tu es en train de te libérer. C'est quand tu es arrivé en Europe qu'on t'a pris dans l'église. Tu es en train de te libérer à l'instant. Tu es en train de te libérer. Jean-Baptiste a lavé Jésus. Jean-Baptiste a lavé Jésus. Je sais que moi, quand il dit mes choses, elle. allez dans la Bible. En ce temps, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Peut-être était venu avec une poule blanche le jour-là. On l'a lavé après on a pris la poule, on l'a mis sur lui. J'ouvre seulement vos idées. Moi, j'ouvre vos idées. J'ouvre vos idées. Et oui, ouais, je vous moi seulement vos idées. Mmh, mmh. Il dit moi seulement. Et une voix se fit entendre des cieux, tu es mon fils bien-aimé. Et aussi, tu l'esprit pour ça, Jésus dans le désert, Oui, il passa 40 jours tenté par Satan. Voilà. Le ministère des gens, c'était le lavage. Et après, quand Jésus a commencé, Jésus a commencé aussi à laver les gens. À un moment, ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus ont commencé à avoir des problèmes. Pourquoi si vous, si vous lavez les gens, pourquoi? C'était le lavage. On t'amène dans l'eau, te plonge dans l'eau, C'est le lavage, non? L'Église et les traditions, ils ne sont pas ennemis. Parce que vous ne, vous ne... vous savez? J'ai grandi avec ma grand-mère qui était catholique. Père à son âme. Maman Gisèle Mathieu. Qui veille sur moi, qui avait moi d'ailleurs. Je crois qu'elle a ma droite actuellement. Ah, merci maman, merci. Ok. Elle était très pieuse, mais elle était aussi simpleton. Donc, elle partait à l'église, elle, elle faisait rien d'autre. Ma mère grandit, a grandi, elle n'a pas arrêté d'être simpleton, et elle a commencé à se réveiller, tu vois. Mais malheureusement, ma mère n'est pas arrivée c'était détendue. Elle est morte à 38 ans, ma mère est morte à 38 ans, avant ma grand-mère. Quand moi j'ai vu les deux tours à Jésus, j'ai arrêté l'église, j'ai dit que pardon, laissez tout ça, j'ai arrêté. Ma mère est morte quand j'avais 19 ans. 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. À 24 ans, on me prêche la parole de Dieu. On m'emmène dans une église pentecôtiste. Et là, on me dit, ouais... Ses parents, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils ne sont, ils sont pas bien, ils vont pas en enfer. C'est comme ça me lave le cerveau. Je commence à croire maintenant que, oh les trucs du village, comment est-ce qu'on peut prendre la poulon-mère sur toi? Comment est-ce qu'on peut? Je rejette tout de moi, tout. Je rentre dans la Bible maintenant, je commence à lire. C'est là que ma puissance s'est vraiment activée. Donc je remercie l'église pour ça. Je ne me limitais pas à l'enseignement du pasteur. Quand il finissait d'écouter le pasteur à l'église, je rentrais à la maison, je jeûne, je prie, je lis, je dis, Seigneur, ouvre-moi la Bible ici. Si. Maintenant, Dieu commençait à me révéler des choses qui dépassaient ce que le pasteur montrait. Commence à montrer, tu n'as pas besoin d'être pauvre, tu n'as pas besoin d'être... Et là, je dis, mais attends un peu. Mais à l'église, il dit que je ne dois pas, je ne dois pas. Je mettais tous les points d'interrogation. Il disait qu'un jour, Seigneur, tu vas me montrer. Un jour, tu vas me montrer. Pour l'instant, je me suis retrouvée comme si je, je, je devais faire maintenant les choses pour faire plaisir au pasteur. Oui, Solange, l'isope, c'est une feuille, c'est une herbe. J'ai l'isope, je fais les lavages avec l'isope. Et je continuais. Un moment Dieu me dit quitte la congrégation je demande vous tu vas quand tu demandes à un frère tu dis que Dieu m'a dit de quitter Il dit, non ça ne peut pas être Dieu yeah, ça ne peut pas être Dieu donc je suis quitté de là j'ai exploré trois ou quatre églises le ministère qui m'a appris à avoir, après avoir la fièvre ministère de bishop David et au dépôt que je bénis oui, vous comprenez moi je ne juge aucun pasteur chacun fait selon sa part quand j'étais là-bas maintenant on disait qu'une femme ne peut pas être appelée par Dieu et ça brûlait dans mon cœur enfin, mon problème dans toutes ces églises c'était que lui me disait que tu es une femme, tu n'es même pas vierge. Puisque j'avais un enfant, c'était évident, je... évident que je suis vieille. <rire> une mère célibataire ne peut pas être appelée par Dieu. Et ça brûlait dans mon cœur. Souvent, un jour, je me suis levée, même je suis partie prêcher en ville. Dit, Il fallait que ça sorte. Et quand j'ouvre ma bouche pour prêcher, je prêche que l'amour, Dieu ne vous déteste pas. Venez à lui, Dieu vous aime. Dieu... Je fais, que l'amour de Dieu qui sortait de mon cœur. Quand j'arrivais à l'église, on jugeait. S'ils ne font pas comme nous, Dieu ne les aime pas. Ah, ils ont couché avant le mariage, ils ont... Dieu ne les aime pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne, qui ne donnait pas. Et à chaque fois, il disait toujours que, bon, Seigneur, je ne suis pas sur, mais bon, en attendant que je me donne la vérité, je vais quand même faire ce qu'il disent. Je fais après un moment, Dieu me dit, quitte de là, c'est bon. En 2016, j'ai eu un chagrin d'amour dans l'église. <rire> J'étais amoureuse d'un gars à l'église, le pasteur, voilà. Et puis à un moment, voilà, un truc s'est passé et euh, il m'a quitté. Il m'a laissé. Il dit, Dieu, je te servais, je faisais tout ce que tu voulais. Dieu ne te bénira pas parce que tu fais ce qu'il veut. En fait, j'ai testé toutes ces choses-là. Ça m'a, j'ai pleuré, je suis partie de l'église. Il y avait d'autres choses un peu plus personnelles que je ne vais pas dire. Je suis partie de l'église. Et j'avais le don de prophétie quand j'étais dans l'église. je sors de l'église, je tombe. Donc, j'ai une amie une fille qui avait son salon de coiffure, qui avait peut-être 7 ans de moins que moi. Elle était collectée, elle faisait des trucs d'égyptologie, euh, tout, tout ce qui nous, nous reliait à notre, nos, nos racines égyptiennes. Donc elle a commencé à m'enseigner ça. Et c'était tellement, je sortais de l'église, c'était Christ, Christ, rien d'autre. Et là, moi un moment, je l'écoute, je dis, mais attends, pues c'est vrai. Et là, je tombe sur Abraham X, euh, et c'est là que je me rends compte que les morts ne sont pas morts, et les mots parlent. Ça m'a un peu embrouillée pendant un moment. Ma mère qui était morte, ça faisait déjà, à l'époque, ça faisait 8 ou 9 ans que ma mère était morte. Je voyais souvent dans le rêve, mais elle ne parlait pas. Elle est à distance. Quand j'ai commencé à considérer l'option que ma mère, malgré le fait qu'elle soit morte, qu'elle soit encore avec moi, il y a des jours où je suis je commence à méditer, donc, un jour où je suis en méditation, j'entends la voix, ma mère commence à me parler. Je dis, what the hell is this? What? The heaven is this. Ok. Mais j'ai confiance. Je commence. J'écoute ce qu'elle dit. Je commençais à m'enregistrer. Je vivais avec une Italienne. J'avais une colocataire italienne à ce moment-là. À Birmingham. Un matin, pendant que je médite, elle venait de perdre son père. Ça faisait moins d'un an. Son père se pointe. Il dit, j'ai un message pour ma fille. Je dis, chi. Excusez-moi, c'est comme ça que je fais avec Dieu. J'ai mes conversations perso avec Dieu. J'ai parfois des ah, ou Nevertheless, de l'est, je prends le téléphone, j'enregistre ce que son père disait. Le soir elle rentre du, du, du boulot, je lui dis bon, ok, ne flippe pas. Donc souvent, souvent, les mots me parlent. Je prends donc le truc, je lui fais écouter. Elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle me dit, il y a les trucs que tu as dit dans la vidéo, c'est que ce n'est que mon père qui connaissait. Putain, quand elle m'a dit ça, oh my god, désolé, j'ai un peu souhait. Bon. Je me dis, ça m'a ça fait bizarre c'était au moins en 2015, oui, et j'étais contrastée, ma mère ne peut pas me faire de mal, mais comme on m'avait lavé le cerveau, m'avait dit que ma mère est partie, oublie là, j'ai encore dit Seigneur, je ne sais pas trop, mais bon, en attendant, je vais encore je vais juste m'ouvrir à la possibilité. C'est comme ça que j'ai canalisé après canaliser les énergies des morts par, beaucoup de fois. Donc, parfois j'ai des gens qui arrivent. Dès que la personne se connecte, j'ai même une femme une fois, sa, sa fille était décédée, ça faisait déjà peut-être 5 ou 6 ans. Sa fille et sa mère, les deux personnes ont parlé. Et quand, quand quelqu'un qui est déjà mort arrive et qui veut parler, tout le caractère de la personne s'affiche. Quand sa fille est venue, sa fille se dans tous les sens. Dans mon esprit, je voyais carrément ça. Et là je dis, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens, je sens quelqu'un qui est dans tous les sens. Elle me dit, ma fille était très joviale, ma fille était, donc c'est vraiment, je vous dis ceci parce que ce que l'Esprit m'a enseigné, ça va différemment de ce que l'Église qui a voulu me faire, hold me down, m'a appris. Donc quand j'ai définitivement quitté l'Église en 2018, avais pour, je voulais, je voulais lancer mon entreprise de coaching. Et à l'église, on disait, ouais, tu, tu veux la prospérité. Alors que Dieu ne veut pas que la prospérité. Dieu n'est pas ici, là, pour la prospérité. J'ai quitté l'église. J'ai dit, voilà, well, you know, Walk off. Je suis partie. Et j'ai lancé mon propre église en 2019. Ça a duré un an et demi. Oui. Euh, novembre 2020, j'ai fermé l'église un an et demi avec qui j'ai fermé parce qu'à l'école je, je prêchais je prêchais juste Jésus mais je, je, la partie que l'Esprit avait révélée par rapport aux ancêtres je, je me retenais en décembre 2020 20 20 mm -hmm. 20 je rencontre un homme qui a euh, étudié aussi, aussi la spiritualité africaine euh, la réincarnation toutes ces choses Plusieurs vies euh, les animaux comme les totems et là je passe trois mois il m'enseigne la téléportation la sorcellerie vous savez vous avez peur des sorciers parce que vous ne connaissez pas comment ils utilisent votre puissance contre vous et un sorcier le mot là, on le disait, ça pour vous faire peur. C'est juste quelqu'un qui s'est spécialisé dans les connaissances spirituelles. Et qui a appris ce que toi, tu ne veux pas apprendre. C'est un peu comme si peut-être le docteur connaît que s'il touche une partie ici, -là, il peut toucher ton pouls savoir ton pouce. Il faut qu'il mette la main ici. Si toi, tu n'as jamais été à l'école, tu vas savoir comment on touche le ici. Même si tu, tu touches ça bas, tu vas savoir que c'est quoi T'as pas dit à l'école qu'il y a le cœur ici là quand tu vas toucher, ça va faire tout, tout, tout, tu vas savoir que c'est quoi donc c'est juste quelqu'un qui connaît plus que tu ne connais, mais si toi-même tu t'ouvres pour connaître, tu vas connaître aussi. Je sais pas si vous comprenez un peu. Un jour, je reste comme ça, je parle avec lui, il me dit je vais te visiter cette nuit. Il était dans un autre pays africain, moi je au Cameroun, je vais te visiter cette nuit, purée. La nuit là je dors dans le rêve. Je rêve que je vois dans mon rêve. Je vois comment une forme humaine sort de mon mur et se place dans ma chambre. Pam Je me réveille. Directement, ça me revient à l'esprit qui m'a dit qu'il allait me visiter cette nuit. Je dis. Je regarde s'il est connecté. Le matin, je lui demande. Est-ce que je vais ici la nuit il rit. En fait, ça me faisait peur, mais en même temps, c'était excitant parce que c'est pour ça que vos enfants aiment beaucoup les mangas, les choses comme ça. Parce que les mangas et tout ça ça leur parle de la puissance qui est en eux. Ça leur parle de toutes ces choses que vous rejetterez à l'église. On vous, non, non, mais c'est en toi. Imagine, tu as des capacités que tu n'as pas activé parce que tu n'as pas voulu connaître. Tu as un téléphone qui a les capacités, tu ne connais pas parce que ton téléphone s'est fait, mais tu as le téléphone. commencer comme ça, il a commencé à m'enseigner. C'est pour ça que souvent vous me dites Oh, j'ai dormi, t'es vu, tu es apparu, tu es venu. Oh, ton esprit doit se libérer pour état pour s'étendre pour que tu deviennes qui tu es censé être. Vous avez beaucoup de puissance en vous. Beaucoup. Et le but, c'est que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Ce que vous pouvez faire. Et aussi que vous ne sachiez pas que vous aussi vous pouvez. Tu as construit un immeuble, tu as construit une tour. Moi aussi, je peux construire. Jean 14, verset 12. Jésus a dit, je n'invente pas ça dans la Bible quand vous prenez la Bible, vous prenez tous les passages pour juger les gens. Vous ne pouvez pas prendre ce qui, ce qui est vrai, vrai là. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a marché sur l'eau, tu peux marcher sur l'eau. Jésus a guéri le lépreux, Jésus a ressuscité quelqu'un. Je n'invente pas, je crois ce que la Bible dit. Et soyons honnêtes entre nous. Jésus est mort. Il est ressuscité. Donc Jésus, c'est quelqu'un qui est mort, à qui on parle. Pourquoi je crois que ma mère qui est morte là Je ne peux pas lui parler aussi. Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est le common sense, c'est la logique. Si tu expliques à l'enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans va comprendre que grand-mère qui est partie, qui est morte depuis, on peut aussi lui parler. C'est logique. C'est logique. N'ayez pas peur de vos ancêtres. N'ayez pas peur. Jésus a dit, c'est plus profitable pour vous que je meure. Parce que quand je vais mourir là, c'est là que ce sera encore plus fort. Quand ta mère est vivante, elle a un seul endroit. Elle ne peut-être qu'à Elle n'est peut-être qu'à Bouddha. Elle ne peut-être que, je ne sais pas. Quand elle meurt Son esprit maintenant Tu es à Washington Tu appelles sa maman mais... Mohammed Je suis en train De discuter Qui est Dieu Qui est le Père Qui est le Fils Qui est le Saint-Esprit Tu as compris Tu as compris Voilà En passant Je crois que Jésus Est le fils de Dieu, du Dieu vivant Je crois que Jésus Christ Est mort sur la croix Oui J'y crois fermement Et que quand je prononce son nom Les démons tremblent fermement fermement même les musulmans il y a certaines de vos prières Ils invoquent ils invoquent ils invoquent jésus christ il y en a qui invoquent même la vierge marie parce qu quitter le superficiel quitter le superficiel le superficiel veut seulement dire wow euh, euh, tu comme tu ne crois pas tu vas pas jamais en faire laissez moi toutes ces bêtises là quitter le superficiel les petites bagarres Cherchez à rentrer dans la profondeur de la spiritualité tes petits petits qui connaissent ce sont les amateurs Ils sont partis enterrer les choses au village sur toi tu vas détruire tout ça en une parole Il détruit tout ça vous ne vous connaissez pas oui, vous ne vous connaissez pas ce qui me plaît c'est que quand je vais parler quelque chose va Something is gonna leap inside of you. Quelque chose va sauter dans ton cœur. Tu vas savoir que j'ai toujours su ça. J'ai toujours su ça. Je ne savais pas. Il fallait que quelqu'un vienne articuler ça pour que je. Oui, oui. Arrêtez vos prières, venez là. Comment tu vas? Ah Dieu est au contrôle. Je vais super bien. J'ai la forme. J'ai la pêche. Hé, hey, allons gagner de l'argent aujourd'hui. Dieu contrôle. Si, si Dieu le veut. Dieu, c'est pas fou avec ça. Of. La prière prend. Matthieu chapitre 11 verset 12. Chanda Attendez. Matthieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui prennent. C'est pour ça qu'on a pris vos possessions. Quelqu'un me contacte hier. Comment est-ce que je veux que la femme la souffre Je veux que je dise que je ne fais pas du mal aux gens. Je peux te montrer comment toi-même tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler. Et si tu es coupable, si tu sais que la personne à qui tu veux faire du mal, là, si toi-même tu as d'abord fait du mal à la personne avant qu'il te fasse du mal, ça va retomber sur toi. Parce que vous avez peur de ça. Elle me contacte elle est, oui, elle m'a fait du mal, elle a pris mes choses. Je veux qu'elle souffre. Je veux que son mari dise que tu es tombé sur la mauvaise personne. La nature est juste. Vous connaissez le karma, non La nature, c'est juste. Si c'est que dans ton cœur, tu es pur, Quand tu vas commencer à faire les prières que je dis là, tu vas actionner. Ils vont tomber seuls. Tu vas voir comment ils vont tomber. Tu vois, au moins, des choses vont commencer à marcher. Des choses vont commencer à marcher. Tu vas dire que yeah, Serious donc j'avais ça depuis un mois toute l'énergie qui vole en vous là tous les trucs qu'ils ont mis pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour puiser pour, votre énergie là vous allez fermer tout ça mais ayez le cœur y ayez le cœur bon n'oubliez pas la Vierge Marie pas la Vierge Marie. Voilà une journée qui se réveille. Vous devez vous lever tôt, vous commander. Les astres sont là pour vous servir. Le soleil est là pour vous servir. La terre si est là, ça vous donner la, la faveur. Cette terre, tu parles à la terre, tu prends l'eau, tu verses sur la terre, tu parles. Tu mets les tuffes, prépares ton bain. Si ça avait le pipi, je vous ai donné tellement d'astuces pour le bain. Tu fais bouillir même le laurier, tu te laves avec. Tu prends possession de cette journée. J'active ma puissance. J'attire mes richesses. J'attire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. Vous sentez la puissance là, non Vous sentez ça, non Vous sentez ça, non Vous sentez, vous pouvez voir mes ailes. Vous pouvez voir. Je suis un général d'armée dans le spirituel. Ceux qui peuvent me voir, décrivez, s'il vous plaît. Je vais vous dire si vous avez raison ou pas. Ceux qui voient peuvent voir qui sont derrière moi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir cela. Vous pas fait pour pleurer, vous pas fait pour supplier. Tu as vu un général qui va supplier. Vous devez même vous fatiguer de demander l'argent aux gens. Vous devez vous fatiguer de demander. Mais la fille ne vient plus me. Elle venait avant. Elle, le matin, elle m'écrivait souvent, non Pourquoi je donne les 5-5 5000 Elle a arrêté. Elle a arrêté. Elle a découvert qui elle est. Maintenant, elle connaît. Maintenant, elle prend autorité. s'il vous plaît. L'armée que vous voyez, vous en avez aussi. Maintenant vous devez arrêter de fonctionner comme si vous êtes seul, comme si vous êtes un orphelin. Hébreu chapitre 12 Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us run the race. Puisque nous sommes encerclés, entourés de tellement de témoins, courons maintenant de telle façon que nous allons gagner. À tout moment, dis-toi toujours, je suis dans un stade. Et il y a mes cheerleaders, il y a mes supporters qui sont en train d'observer Nathalie Marcy, tu as de la vision et merci pour tes prières La puissance ne va pas avec peur absolument pas à l'instant tu prononces le mot peur même en sentant la peur tout doit sortir de ta bouche sauf le mot peur mon indicateur premier pour savoir que je dois faire quelque chose c'est la peur quand je sens la peur dans moi, ne vous inquiétez pas je vais faire la chose dont j'ai peur je tu veux que faire ça je vais que faire l'autre là marcher sur vous hein. on vous a opprimé on vous a opprimé on vous a simplifié on vous a négligé on vous a insulté le temps est arrivé vous allez vous lever et c'est pour ça que j'ai été envoyé pour vous relever de votre chute je Parle, vous sentez la puissance en vous. vous sentez ça va comme ça, et beaucoup d'entre vous allez sentir vos épaules, les plaques dorsales de vos épaules là, derrière s'activer. C'est un entre vous, vos ailes, vos ailes sont en train de pousser. Vous allez sûrement voir des plumes aujourd'hui. Ce sera un signe. Le physique et le spirituel sont très connectés. Je vous en prie, vous êtes merci. Hier que je vous ai montré aujourd'hui, de Théoronome 28, verset 1 à 14, Josué 1, verset 3 à 8, somme 35, somme 51. Commencez à les utiliser en déclarant. On n'utilise pas en déclarer. Je bénis votre journée. Je déclare que ce que vous avez écouté ici et l'activation que vous avez eue va se manifester par des revenus financiers, une libération. Ceux qui étaient emprisonnés, vous ne pouviez pas déménager, vous ne pouviez pas finir vos maisons. Je déclare que vous déménagez, terminez de construire vos maisons. Ceux qui étaient bloqués financièrement, il vous manquait peut-être l'argent du billet d'avion. Vous avez un visa depuis deux, deux mois. Le visa va se terminer bientôt. Vous n'aviez même pas l'argent pour payer le billet d'avion pour voyager. Je libère vos billets d'avion au nom puissant de Jésus. Je déclare une rentrée d'argent soudaine aujourd'hui, une opportunité qui se présentera. Et quand vos anges vous amènent cette opportunité, vous saisissez cette opportunité au nom de Jésus. Il y en a, vous étiez sur le joug de votre belle famille. Toute calabasse maléfique qu'ils ont utilisé pour préparer vos, vos vêtements, ou encore tout collier maléfique qu'ils ont ou de quelque chose de mauvais et ils vous ont mis sur votre cou. Ils vous ont donné même le jouet, vous dotaient, Ils vous ont mis sur vous. Je viens vous libérer de l'ensorcellement de ces colliers au nom de Jésus, Par la puissance du Saint Esprit. Tout breuvage qu'on vous a donné, toute nourriture qu'on vous a donnée, qui a provoqué la présence de serpents dans votre corps, qui vous contrôle, toute censure spirituelle qu'on a mis sur vous pour sucer votre énergie. Il y en a parmi vous, vous maigrissez seulement. Vous maigrissez seulement. On ne sait pas ce que vous avez à l'hôpital. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous libère. Prenez de l'eau. Vous priez sur cette eau, vous la buvez. Vous déclarez que tout serpent qu'il y a dans mon corps, toute possession maléfique, par cette eau que je bois, vous allez lire le somme 35 avec cette eau. Vous allez mettre trois pincées de sel dans cette eau. Vous allez boire l'eau pendant trois jours. Et vous allez prendre de l'huile d'olive, vous allez bénir, vous allez vous boindre avec cette eau d'olive. Vous allez vous laver aussi, faire le lavage avec, euh, vous mettez les lauriers et du romarin dans l'eau. Vous lavez avec ça pendant trois jours. Vous allez vous avec l'huile d'olive bénie. Ceux qui sont à Douala, vous pouvez passer chercher. Il y a de l'huile bénie à Douala. Allez chercher ça. Ils ont aussi le laurier là-bas et le romarin qui vendent à Douala. Euh, vous avez cherché l'encens, l'encens 9-9. Vous brûlez ça pendant que vous faites votre lavage. Et vous demandez aussi la poudre maison hantée. Poudre maison hantée Ceux qui, sont ceux qui commanderont à Douala là-bas Poudre maison hantée Écrivez tout ça Vous commandez la poudre maison hantée Vous allez brûler une partie de cette poudre là Et une partie que vous allez mettre sur vous Donc je récapitule L'eau, trois pincées de sel Tu pries dessus, tu bois pendant trois jours Tu te laves avec du laurier Et du romarin Que tu auras fait bouillir avec cette pincée de sel. Ou 7 cuillères à soupe de sel. Pas de sucre, mais tu mets du miel à la place. Voilà. Et puis il y a la poudre maison hantée qu'il te faut pour, pour, pour mettre dessus Quand vous appelez, vous demandez, vous dites que vous voulez la, la poudre maison hantée. Ceux qui ont la possibilité, vous demandez la poudre de désenvoûtement. Vous allez aussi boire ça pendant 9 jours. Ça va enlever. Il y a beaucoup de, de choses à l'intérieur de vous qui vous contrôlent. Notez bien pour poudre maison, pour de désenvoûtement Les deux choses là Oubliez ça pendant 9 jours Je vois une d'entre vous Tu es malade, tu, as là, tu maigris, seulement. maigris seulement Tu maigris seulement Tu maigris seulement Tu as déjà tout fait D'autres, il y a une aussi, depuis trois jours, on te dit d'aller faire un don à l'orphelinat. Tu ne fais pas. Tu hésites. Tu hésites beaucoup. Oui, euh, Lorraine Diva. Ils m'ont aussi montré quelqu'un d'autre qui mange énormément. Je voyais quelqu'un se frais. Oui, ça, c'est l'effet opposé. Tu le goinfres beaucoup. Et ça te fait le mal d'estomac. Tu dois aller faire le don à l'Ophélina, n'oublie pas. Pour se libérer, il y a toujours quelque chose que tu dois faire. La libération ne vient pas comme ça. Quand quelqu'un venait à Jésus, parfois Jésus te soigne, après il te dit que va faire l'offrande au prêtre. Quand tu es en route pour aller faire l'offrande, c'est là que tu guéris. Parfois, en fait, c'est quand tu pars pour faire l'offrande à l'Ophélina, écoutez bien. Parce que c'est que vous, là, vous n'aimez pas sortir votre argent pour faire quelque chose. Tu ne peux pas être chiche dans le spirituel, tu avances. Je te dis, je vous dis cache. Je n'ai pas, je n'ai pas. Même les 5 000 qu'on t'a donné là, prends ça, tu te libères avec. C'est trop dur. Depuis 6 mois, tu vis sous les dons des gens. Parce qu'on te donne, tu n'as pas la pensée que tu... Comment t'as donné, tu peux payer la dîme de ça. Thérèse, tu n'obéis pas. N'obéis pas. Je ne sais pas si tu fais derrière tes lavages. L'esprit me montre que tu es paresseuse. Hier, je parlais avec quelqu'un. Je lui ai dit, il venait d'arriver dans un pays. Je lui ai dit, ne fais pas un mois là-bas sans aller à l'eau, faire une offrande. Il me dit, je n'ai pas. Ok, on a payé ton billet d'avion. On a tout fait. L'argent qu'on t'a envoyé pour que tu payes ton billet d'avion. Rétiens un peu sur ça. Tu pars, tu fais un don. Ton patron te fait un don. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Ton patron, tu viens, tu travailles pour lui, mais après, il te donne de l'argent. Il euh, y a quelqu'un qui dit que lorsque tu pries, euh, Guy Faux, Michel, quand tu pries, tu ne portes pas les péchés de quelqu'un. Tu as compris? Tu as compris? Ne vous venez pas dans les commentaires, c'est là pour détourner les gens. Hein. Comment tu peux dire quand tu pries pour que quelqu'un, tu prends ses péchés? C'est pour, pour ça que tu as le vertige. Partez du fait que personne ne peut rien vous faire. Pourquoi, me pour vous ne pouvez plus vous vous vous faire quoi? C'est ce qui fait que si on vous endoctrine, on met la peur. Toute personne qui me dit que Dieu m'a dit de te dire que s'il y a la peur dedans, je te dis que je te chasse avec ton Dieu. Je te chasse. Comme je vous parle là vous, je mets la peur dans vous. Jésus a d'apporter les péchés tout le monde. Ne tentez même pas bonjour à tout le monde. Faites attention parce que ce que vous, parles, vous croyez de vous, c'est ça qui va se manifester. Ceux qui demandent la direction divine, vous êtes déjà guidés. Moi, il part du fait que, Seigneur, je connais la direction. Seigneur, je crois que tu vas me montrer. Je crois et je sais que tu me montres. Je sais que tu me parles. Arrêtez vos choses là. Seigneur, donne mes paroles. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si tu fais deux semaines, tu ne vois pas quelqu'un qui va te parler, donc Dieu ne va pas te parler. Arrêtez l'esclavage spirituel. La Bible dit que Jésus est arrivé dans une ville. Il voulait le prendre pour, faire, pour le faire roi. Jésus les a fui parce qu'il connaissait ce qui était dans leur le cœur. « Vous venez, vous voulez m'adorer aujourd'hui, vous dites, demain, c'est vous qui allez me lancer des cailloux. » C'est pour ça que je ne prends de personne. « Ah, tu es trop forte, tu es trop... »« Je ne prends pas. »« Tu ne connais pas, tu ne fais même rien. Me... »« Je ne prends pas. Mm » -hmm. Tu vois, ce que tu penses de moi qui va changer qui je suis. Je sais qui je suis. Parole qui vous enlève votre pouvoir, rejeter la parole. Mais c'est ce que tu as rêvé. J'ai rêvé on m'a tué. Eh, on m'a poigné. mon gars, hey, mon gueule. Mon gueule. Oh, oh, oh. Pardon. Arrêtez. Oh. Tu annules le rêve là. Tout rêve maléfique envoyé dans ma direction, je t'annule. Seigneur, montre-moi. Si y a un message que je dois. Seigneur, je reçois ce message par la foi. Au nom de Jésus. Et si tu me montres un problème sans me montrer la solution, ferme ta bouche, pas avec ton problème. Pas avec ton problème, ta quand même. On on ne pas les choses -là dans votre esprit, c'est comme ça que vous vous laissez dominer tout le temps. Il y a les gens ici là que même les gens les plus grandes confréries ont déjà essayé de vous de vous prendre. Ils n'ont pas pu. Parce que vous avez une foi en vous la paix. On dit que lui là, il est trop, il a trop confiance en lui. Il est trop pu. Il est trop pu. On ne peut rien lui faire. Oui. c'est dans ta parole, c'est qui sort de ta bouche certains parmi vous êtes vous êtes tellement on vous a tellement tabassé spirituellement là vous êtes là, en anglais on dit bruised you bruised, vous êtes euh, abîmé tu vois non, tu n'as même plus la foi tu tu prends avec les pincettes tu... bah, écoutez mes vidéos je vous en prie et je vous dis toujours tout lavage que je vous dis de faire avant de te laver, ta bouche là doit parler. Ta bouche doit déclarer. La puissance ne se trouve pas dans l'eau que tu te laves avec. La puissance, c'est dans l'acte et la foi que tu enclenches. Quand Jésus prend quelqu'un, il mélange un truc, il met sur tes yeux. Il va te laver, va laver tes yeux là-bas. Qu'est-ce qui soigne la personne Qu'est-ce qui soigne Vous pensez que c'est la puissance de Jésus Non, Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Il faut que la personne s'asseoir à la maison et ne pas, pas se laver à l'eau. Il, faut pas, il faut, ne faut pas, pas te laver, tu vas voir si tu vas guérir. Malgré le fait que c'est Jésus lui-même qui a pris son doigt, il a fait ça. Pas, ne pas, pas faire ce qu'il a dit à l'eau. C'est ton obéissance par la foi qui te sauve. Vous voyez que je n'ai rien à faire. Il n'ai rien à voir avec votre délivrance. Nothing to do with that. Enlevez votre pouvoir dans la main des gens. Reprenez ça. Reprenez. La femme qui avait le sang qui coulait, elle a saigné pendant 12 ans. Elle dit que si je mange, je si je touche la vie de Jésus, si je touche la bille, et à le temps que c'était interdit pour une femme dans son état d'apparaître en public, elle se cache le visage, elle arrive, elle calcule, elle calcule, elle avait la foi, elle a ajouté les actes sur ça. Dès qu'elle a touché Jésus, Jésus n'était même pas au courant. Elle a pris sa guérison. She stole her healing. Jésus dit, tu m'as touché. Elle a senti la foi. Oh le roi Wafo, comment tu vas? En Mon frère de l'eau, quand elle lit seulement ton nom comme ça, ça me fait sourire. qui m'a touchée? a la foi, là, une fois, la foi m'a touché. Il y a des femmes que j'ai déjà eu à travailler sur elles comme ça. Maman, la foi de la femme là. -même. Quand tu l'entends, elle arrive avec le bord, elle a le bord, elle ouvre, page 52, après par la page 153 qu'elle a pris tout ce que j'ai dit dans mes directs, elle a noté. Toutes les prières, elle, elle, elle s'est assise, elle a écrit sa prière, elle s'assoit, elle appelle ses ancêtres. Il dit qu'il y a deux que j'ai eu comme ça, des femmes là m'ont marqué. Elles sont venues, l'une est venue d'Allemagne, l'autre est venue de France. Elle s'assoit, tout ce que j'ai dit, elle, elle fait comme moi de A à Z. Je me suis assise, elle m'a dit Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Après j'ai pris le tout, j'ai mis dans l'eau, j'ai dit lave-toi. tout ici. Hein? Tout. Elle dit, je veux un boulot où je serai comme ça, comme ça. Je veux ceci. Je déclare que mon enfant sera ça. Je déclare que ça. Je vais consommer dans mon immeuble. Je vais mettre un en peu fait comme ça. là Je reçois l'agence qui fait ça. Je reçois ça. Je fais ça. ça. J'ai dit que, yeah. waouh Larissa Carole, tu ne déclares que ce que le marabout a déclaré de toi. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi Je parle d'une don chaque jour. Prends le don, tu manges ça à 4h du matin, tu parles sur ta vie. Tu dis que quelqu'un a atteigni ton image. Qui peut te tenir si toi tu ne t'accordes pas avec la personne Vous êtes paresseux, hein? Vous êtes paresseux spirituellement, vous êtes paresseux. <rire> la spiritualité, c'est le travail. Hein? C'est travail. Tu es dans la voiture dans les embouteillages. Tu tu écoutes ce que la reine Josine dit. Tu écoutes, tu écoutes. Après tu t'arrêtes, tu prends le, chachachachach, ou tu prends le le de fond. Tu, tu enregistres le voice. Tu as la pause au boulot comme ça. Tu prends, tu écris, tu formules ta ta prière pour ta dîme. Tout c'est la prière et la foi. Ton cœur là. Vous aimez toujours le ça wasa wasa. Certains d'entre vous, votre foi est à 0,2%. Il faut d'abord qu'on pompe ça. Ça arrive même à 15% avant que tu ouvres même la bouche pour dire quelque chose. C'est-à-dire, que tu dois d'abord écouter. Il y a des gens qui passent toute la nuit par vous écouter mes vidéos. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Tu vas voir que le matin, ta vision de toi sera différente. Le matin, la façon de te voir sera différente. Que non, je peux il dit encore que la prière c'est toi qui essaie de te convaincre que ce que tu demandes là tu vas avoir tu vas te convaincre que tu mérites ce que tu demandes effectivement Esteban c'est tous les jours il y a des gens souvent qui viennent me voir et disent que donne-moi une formule que je vais faire une fois pour toutes. J'ai dit que. <rire> même moi, si je fais deux jours, deux, même une journée, il ne peut même pas d'abord. C'est déjà devenu un mode de vie pour moi. Attends qu'elle me couche un peu d'or comme ça là trop, deux jours, trois jours. <rire> tu vas arriver à un niveau où tu comprends que ton revenu même est attaché à ta, à ta bouche. Et quand je reste pour tester ma foi, je regarde je check mon revenu de la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong somewhere. Est-ce que l'un de mes employés est venu mettre sa bouche pour déclarer sur mes choses Quand il détecte la personne, je t'adresse une fois. Ici, si on ne parle pas en septième. là Voilà comment on parle dans mon entreprise. On dit pas, madame, on a un problème. Je n'ai pas de une situation qu'on va résoudre. Pas de problème ici. Il y a un problème, il y a un souci. Ah, les mots qu'ils connaissent déjà. Ne tentez même pas. Bonjour le roi Fouillot. Commencez à vous habituer. Vous pouvez sentir quand vous avez une attaque spirituelle. Vous pouvez sentir quand il y a une faille. Juliette, si tu as utilisé ton kit de fondation, c'est parfait. Continue à utiliser. Je peux pas vous dire le nombre de témoignages que j'ai eu pour les kits de fondation. fondation, le kit célébrité. Il y en a qui rêvent même. Dans le rêve, Dieu dit que pas acheter le kit fondation. Dieu dit dans le rêve que achète le kit si chez la femme si, Il y a une autre Togo. Elle disait toujours qu'elle maîtrisait du CC L'esprit lui dit, achète le kit commerce. Ça qui va résoudre ton business. Elle me contente. Elle dit que mamie, pardon. Envoie-moi le tout de commerce. Pour ça elle parle, là, vous ne savez pas le C'est là où vous croyez qu'elle veut vous convaincre. Elle dit que, si on te convainc pour ta spiritualité, c'est quand tu n'as pas compris. Tu as, voilà le roi Wafo. Quand la parole rencontre l'acte, le corps et l'esprit font un. Oh là là. C'est toi. Eh. Tu as tout dit. Parce que beaucoup d'entre vous, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est comme ça là. Deux directions différentes. Deux directions différentes. Tu viens-tu dis quelque chose, tu pars, tu fais autre chose. On est terminé avec vous moi, il finit pour la journée. Il commence quand on me dit de commencer, j'arrête quand on me dit d'arrêter. Donc, je bénis votre journée. Chaque jour, je fais une vidéo. Et ça fait au moins un an que je fais les vidéos. Donc, il y a au moins 365 vidéos sur ma page. Si quelqu'un vient d'arriver ici, là, qui prennent, qu il met les méga dans son téléphone. Tu ne vas pas regretter tes méga. Tu ne vas pas regretter tes méga. Absolument pas. Pas bah, tu écoutes mes vidéos. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va ouvrir ton esprit. Mais je ne suis pas arrivé ici comme ça, là. C'est un processus qui m'a amené ici. Quand tu vas commencer ton travail spirituel, tu seras bien sûr attaqué. C'est très évident. Parce qu'il y a toujours, quand tu commences, au début d'abord, tout donne, ouais. Après, tu descends, piouf. Descends aux enfers. Tout est bloqué. Tu dis, j'ai même commencé le travail ici. Pourquoi Pourquoi j'ai même commencé le travail spirituel c'est là que tu dois tenir. Continue tes lavages. Si il y a les offrandes à faire, tu fais. Continue tout dans la même routine. Tu vois quand tu vas sortir du trou là, tu vas commencer à monter comme ça. La spiritualité, c'est les étapes. Quand tu es à l'étape où tu plonges en enfer là En anglais on appelle ça dark night of the soul Tu rencontres tes propres démons qui sont à l'intérieur de toi Et c'est là que ta parole doit changer Parce qu'avant quand tu traversais la période là Oh ma vie ne donne pas oh, mm -mm. C'est là que ta bouche là doit maintenir C'est là que tu vas te lever tu vas te prendre le même passage, Tu vas aller avec la foi Parce que c'est le temps là que tu as de te convaincre que ça va aller Et c'est là que tu brises une barrière et ce combat, la personne ne va le mener pour toi. Voilà. Ok, sur ce, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je bénis votre journée. Je bénis vos idées. Que ceux qui sont en train de lancer leur business, je bénis vos business aujourd'hui. Je mets la multiplication. Le moyen le plus rapide pour Dieu de bénir ta vie, c'est à travers les business. Depuis quelques jours, vous aviez les idées de commencer, de lancer un business qui est un peu plus lucratif. Un peu plus cher, mais surtout plus lucratif. Donc Je crois qu'il est temps de vous lancer Écris la somme d'argent dont tu as besoin Fais le bilan financier Tu vois exactement de combien tu as besoin Et ça devient ton nouvel objectif pour la semaine Ok Le don est incontournable Ça te brûle l'estomac Une boulue ne va pas te tuer non Ok Il y en a ça pique tellement que c'est désagréable Bonne journée. Bye.